Bonjour, je suis Damien Poulain. Je suis directeur de l'innovation Europe pour le groupe Mythic. Ça consiste à imaginer, développer et lancer de nouveaux concepts produits sur nos différents marchés en Europe. Alors Mythic, tout le monde connaît, je crois, c'est le leader européen de la rencontre. Nous existons depuis 2001. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 000 membres actifs en Europe. Nous sommes aujourd'hui les seuls à avoir suffisamment de membres dans les grandes, moyennes et petites villes pour être en mesure de driver suffisamment de personnes au même moment dans un bar, et cela partout en Europe. Le rôle de CPM est absolument central puisque il est, il est on va dire en deux temps. premier temps, ce qu'on appelle l'activation. L'activation c'est quoi C'est trouver des venues dans les différents pays, les villes européennes où on intervient. Ça va être également ensuite rencontrer les patrons de bars pour leur expliquer le concept, et voir avec eux dans quelle mesure on peut satisfaire au cahier des charges. La deuxième partie du travail, ça va être la coordination, c'est-à-dire l'accueil des gens sur place. Vérifier justement que le setup qui a été négocié en amont est bien celui qu'on retrouve lors de la soirée. Également, de vérifier que le staff a bien été briefé. Les soirées débutent vers 19h-19h30. Dans la mesure où les gens arrivent dans ce laps de temps, on leur offre un verre. Pourquoi on souhaite qu'ils arrivent tous en même temps Pour créer euh, tout de suite l'atmosphère euh, un peu détendue. C'est vraiment une soirée normale. Les gens passent du temps ensemble, euh, ils discutent. Euh, pour certains d'entre eux, ils prennent des gens de téléphone. Voilà, c'est sympa. Les gens sont invités par email en fonction de critères d'âge, de proximité géographique, dans des lieux qui ont tous leur particularité. On crée forcément de l'affinité. On peut être absolument certain que si vous passez devant un café lundi soir et qu'il est full, il y a de fortes chances pour que tout le monde soit des clients à nous. Même si n'y euh, a pas de stigmatisation à travers des signes de reconnaissance, c'est justement ce qu'on essaie d'éviter l'effet speed dating. Euh. La première fois que je viens à une soirée mythique, et euh, je pense que c'est un très bon moyen de, de rencontrer des personnes ailleurs que sur internet. Pour se différencier le plus possible d'autres acteurs euh, du dating, c'est d'être en mesure de proposer aux online singles un maximum de moyens de se rencontrer. Ces soirées, c'est une façon d'aller un peu plus vite dans la vraie vie.